Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sur bah, un petit jeu pour les chats, comme vous pouvez le constater. Il y a une magnifique boîte, -bo un arbre pour chat et j'ai de la chance, j'ai les trois chats qui viennent. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, voici Pixie, voici Tyrion et voici Will oui, qui monte son cul. On t'aime, humain, on t'aime. Merci pour le cadeau. Alors, et en fait, en cadeau, oh putain la vache, avec les chats de Suisse hyper lourds, il y a... Ce magnifique arbre à chat fourni avec deux magnifiques chats Et donc on va l'ouvrir ensemble et regarder un petit peu comment ça se monte Et voir si les chats sont intéressés euh, Oui alors j'aimerais bien vous poser mais... Mes... <rire> fait des câlins à mes doigts Ah <rire> C'est Allez c'est parti on ouvre ça J'espère que ça va pas être trop compliqué si le meuble Ikea... Alors... Oh putain Ça commence bien hein Tout est en kit Je pensais que ça allait être petit mais non au vu du plan, ça va être vraiment grand. Alors c'est parti. Alors ça, ça doit être la base. Là on a. Oh putain, il y a des jouets. Alors les jouets. 24 heures au maximum Mitienne. Tyrion, il va les déglinguer. Je suis Captain America. C'est fini. Du coup, on va se faire une petite intro à la mode Dm Pro et autres. Commencer c'est Tyrion qui joue le curieux. Pixie va venir voir. Parce qu'ils connaissent pas. Ah, ça y est, la Knacky qui s'approche doucement mais prudemment. Il recherche un petit peu parce qu'ils connaissent pas des gros arbres à chat comme ça. Ah, le Glücks est monté bien. Ah, <rire> tu coupes de pas dedans parce qu'il y, y a un petit truc. Eh merde, elle a fait peur, en faut monter dans le carton. Sors de là Ça n'intéresse personne, ce truc. C'est quand même pour vous, quoi. Ça m'a coûté 35 balles, quand même, quoi. Ah. Parfait. Ah, un tunnel. Ça, tu sais, on aime bien les tunnels. Est-ce qu'il passe au moins Il Ah ça pour ça il y en a un qui s'appelait énormément en tout cas c'était plus titi, de -titi mais oui t'es content T'as une boule qui te le cul, bon <rire> allez on va mettre ça contre la fenêtre ah, tu restes dessus toi d'accord on va voir si là dessus il joue un peu plus je pense que oui Elle est toute fière, hein, voilà. Comme ça, elle peut voir dehors, parce qu'elle aime bien voir dehors, ici. Du coup, voilà. Lui, il aime bien jouer, du coup, il est super content. Et avec cette tête de... Les trois dessus, quoi. Et ils sont contents. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les chats vous a plu. Moi, bon, en tout cas, je me suis régalé. En plus, ça me fait super délirer. Ils sont encore dessus en train de s'amuser. Enfin, plus ceux de ce roi, bah... C'est en train de s'amuser. Ils vont se faire chier l'un l'autre à chaque fois, c'est super drôle. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain petit vlog. Portez-vous bien, c'est une petite vidéo sympa. Je pense qu'on en fera d'autres comme ça, parce que j'aime bien les vidéos qui sortent un petit peu du lot. Allez, bisous à tous et à bientôt, bye